Voilà. Avec un crayon on peut se servir de, de ça pour monter ou descendre la vie, mm. euh, changer les scènes de tunnel, mm. Et même le, le téléphone, téléphone ici qu'on rapproche le même, mais hier je me suis fait ça. Voilà. Je fais fait ça. Alors, il faut que je la Alors ça me permet de. D'accord, vous avez fait un embout pointu. Un embout pointu pour, euh, pour taper sur les touches. Pour taper sur les touches. ça fait monter tenir, d'accord ok ça fait mais, ou on peut mettre à la bouche mais alors, là dans la 7 c'est qu'il y voilà et alors là il faut euh, il suffit de juste un peu la cuillère et je peux effectivement ramasser et ramener la bouche ramener ah, la bouche D'accord. ta cuillère D'accord. Mais ça sert. C'est frite. Vous avez bien les épaules quand euh, vous arrêtez de manger. Ouh. Parfait. On va aider pour un rendez-vous avec les docteur Arnaud. S'il vous jamais d'en parler avec notamment cette belle élève. On rebondit yeah. dessus et on met en avant ah. ce déclare de ne pas me voir avec ah. les. Voilà. Alors. Ah. Ainsi, la chaleur reste dans la toile pour le bonheur de votre main. Et Alexandre, ah. ah. ne quitte pas tout ce temps-là. Les les avancez les encore, encore, encore on encore les on les on d'abord. Les on d'abord. on on avance les on encore avance ah. les ah. mm. pêches. Ah. Je crois qu'il reste oui. oh, ah, ben, bon, à la famille qu'il n'y avait pas toujours de conduit. Oui, mais quand on avance les cannes, on a faire aussi au sol. Avancez les fêtes Allez, avancez les cannes. Vous allez éviter les placards, vous n'allez pas les pousser dedans. Les deux cannes, ah, les deux cannes. Avancez les fesses, encore. Avancez un peu les cannes, la le droite Et puis, pigots, le droit, posez pas trop mal. avancez les plus, agressez-vous, allez, oui. mettez les deux plus au niveau, c'est pas mal, on va les chercher, agressez-vous, allez, ah on oui. ah, se voudrait. <coughs> <coughs> On avance les mains, on se redresse le plus les fesses, Alors, on tend les genoux, les mains devant, ça va pied. Allez, on va tourner, prenez votre tas, c'est pareil. Petit pas par contre. Ouais, petit pas, les mains, les mains, Oui. D'abord les mains. Et on ne s'appuie pas sur les barres, sinon c'est cliché. Ah, ben, ben, ben, <rire> c'est quoi ça, monsieur le On lâche tout, euh... si l'a euh, une... ah, monsieur. <rire> Allez, petit pas, on tourne. On aussi, on ne s'appuie pas sur les barres. avec les fesses. On se replasse. J'ai même deux pain. Petit pas, on retourne. On Levez la tête. <rires> Merci monsieur May. A priori, ça bougeait un peu. Allez, demi-tour. C'est un peu Non. Oui, juste mal oui. <rire> oui. Oui. <rire> oui. Oui.